Et bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour PTR de la 2.54.0. Alors, c'est ceci la première vidéo <rire> tout simplement d'une un, longue liste, puisque c'est tout simplement la plus grosse patch note que Blizzard n'ait jamais sortie. On a tout simplement 5 rework de personnages. Et pas des petits rework, euh, c'est assez énorme, donc 5 rework de perso, Anduin, Johanna, Raynor, Stitches, Valla, sachant que sur les 5, il y a 4 persos qui vont avoir, euh, des. enfin c'est un événement Overwatch, donc avec des skins euh, Raynor Soldat 76, bon j'avais déjà fait une vidéo sur la, à la BlizzCon pour ça, donc c'est bien officiel, donc c'était pas. j'avais bien fait de faire une vidéo, c'était pas un folic ou quoi que ce soit, c'était logique, Blizzard en on avait, on avait, avait répondu, mais c'était pas sûr à 100%, donc c'était bien sûr, enfin donc c'est confirmé, et... Euh, donc, il y a pas mal de choses Il euh, y a aussi un PTR sur les bugs, enfin bon, voilà. Le, en l'occurrence ils, ils essayent de corriger pas mal de, de bugs de fixe. Enfin, ils fixent pas mal de bugs qui ont été euh, soulevés par la communauté o, Donc ça c'est très très cool euh, Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Alors, premier point, premier point euh, C'est du bonus, mais c'est vrai que c'est assez intéressant Donc, dans cette vidéo-là, je vais me concentrer sur le patch Bien sûr, j'évoque les rework, mais chaque perso aura sa vidéo sur le rework euh, parce qu'il y a beaucoup de choses Donc Anduin, Johanna, Renor, Stitches, Valak ont des rework On a également pas mal de changements sur des héros Dont des trucs assez importants Et il euh, y a aussi d'autres ajouts Certains sont pas documentés D'ailleurs je tiens à le dire mais ce... Il risque parce que là c'est la version PTR, donc il y aura probablement des ajustements, des petits changements, etc. Donc quand on aura la version définitive, je referai une vidéo dessus, si jamais c'est le cas. Mais sinon on va rester là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire que bah, je ne vais pas attendre une semaine avant de le faire. Sachant en plus qu'il y a beaucoup de changements qui ne sont pas documentés. Il faut savoir que c'est les devs qui envoient une liste de changements et parfois ils doivent éditer, ils doivent ajouter des trucs au dernier moment. Et ensuite ceux qui s'occupent de la patch note, c'est pas les devs euh, qui est marqué sur le site internet, c'est justement l'équipe qui chargé de Blizzard de, de s'occuper du, du, du site internet donc des fois il y, a des, il y a des ratés en fait soit de communication soit juste un raté de, de, des mecs du site ou parfois un mec des devs qui oublie de, de notifier le changement donc sur le site internet il n'y a pas tout parfois il n'y a pas tout et en l'occurrence euh, vu que c'est la plus grosse patch note que Blizzard ait jamais faite il y a beaucoup de changements qui ne sont pas documentés et autres, donc euh, on y reviendra, pas. il y aura peut-être pas tout, donc euh, pensez à check les, les messages épinglés, si c'est pas celui-là ce sera le prochain pour euh, les changements définitifs parce que il bah, y a probablement des choses qui ne sont pas documentées, j'ai déjà quelques petits trucs mais euh, on va commencer tout simplement par la recherche de personnages. Donc la recherche de personnages, quand vous cherchez un perso, je sais pas, vous, vous trouvez pas Falstad dans vos persos, vous pouvez trier par XP, par nom, etc. Et sinon, en haut à droite, vous pouvez mettre, bah, par exemple, je sais pas, Elf, Elf, peut-être que vous avez jamais fait ça, mais quand vous, avez, vous mettez Elf, vous avez tous les personnages elfiques, euh, certains qui prennent l'apparence, genre Extrasa, etc. Mais vous avez tous les persos Elf, et... Donc on a un nouveau changement à ce niveau là, c'est que euh, voilà, donc les devs disent nous allons, euh, nous cherchons toujours à améliorer l'expérience de jeu des joueurs, etc. Euh, cette mise à jour devrait aider les héros en Stormling à trouver plus facilement euh, ce qu'ils recherchent. Alors ce ne sera pas qu'en Stormling d'ailleurs hein, pour le coup, euh, les, termes, les termes les plus communs euh, sur le genre MOBA ont été ajoutés à beaucoup de héros qui permettent aux joueurs de trouver plus facilement des personnages qui conviennent à leur style par exemple si vous tapez double soak dans la recherche double soak, et eh bien alors ça va être drôle parce que du coup est-ce que ça a été traduit, est-ce que ça a été localisé, je pense pas, mais si vous tapez double soak et eh bien du coup vous trouverez des persos qui sont aptes à double soak, à se récupérer l'expérience sur deux lane, donc par exemple du blaze, du leoric, etc sustain, donc les persos qui ont beaucoup de régénération euh, escape, donc ça je sais pas comment ils vont le faire, parce que c'est tous les persos à escape du coup, donc euh tous les persos à dash, etc. Euh, les camps, alors globalement dans le jeu, tous les persos sont capables de faire des camps. Euh, donc je sais pas comment ils vont trier. Donc à mon avis, le système de tri sera pas parfait. Il y aura des oublis, machin, des trucs comme ça. Mais c'est déjà une très bonne chose. Euh, burst, mash, stun, cc, etc. Donc ça c'est plutôt cool. C'est des termes assez importants. J'ai fait une vidéo dans le From Zero to Heroes sur les termes les plus courants, les plus utilisés. Euh, donc en gros, bah ça va être des mots comme ça. Donc c'est encore plus important de les connaître. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Un changement qui n'est pas documenté, qui est de ce même registre et qui est assez sympa, euh, les ch un changement sur les pings. Vous savez par exemple quand vous mettez avec, je crois que c'est contrôle, euh, je crois que c'est c, c, c, pas contrôle, mais je crois que c'est C tout simplement, non pas C, euh, c'est CTRL. CTRL plus clic gauche. Vous avez tout simplement euh, la roue en fait d'émoticône qui va s'ouvrir. Vous pouvez danser, vous pouvez taunt et vous pouvez également euh, mettre un tag ou tout simplement euh, mettre des... Non, c'est pas celui-là en fait, je sais plus, mais vous pouvez mettre des pings. Non, non, contrôle c'est pas ça, c'est X le truc. Donc vous pouvez mettre des pings. Et en fait vous avez le ping attention, le ping j'arrive, le ping euh, retraite ou le ping machin. Euh, le ping, euh, voilà, vous avez plusieurs types de ping. Et en fait maintenant, euh, le personnage, tous les persos avaient des... tout simplement des, des... Des interactions vocales qui n'étaient pas forcément exploitées, pas forcément utilisées. Et par exemple, eh bien, on a un réditeur qui a trouvé quelque chose, c'est tout simplement euh, Nova par exemple, qui va, euh, quand vous mettez Nova est en route, le clic, je crois que c'est celui de droite, enfin normalement celui de droite sur la roue d'émoticône, enfin euh, pas d'émoticône mais de signalement, et vous avez du coup, eh bien, ce ping là, maintenant Nova dira un truc. Alors elle dira pas tout le temps pour éviter euh, le spam vocal, mais en fait si vous avez rien mis et que vous mettez un ping, vous entendrez Nova qui dira... Je vais là-bas hein, ou un truc comme ça en fait Par rapport aux voicelines déjà existantes Donc normalement en français ça devrait marcher aussi Puisque c'est des voicelines qui sont déjà présentes en jeu Et qui ont été mises à tous les persos Alors ça, ça a l'air con comme ça hein. C'est génial, c'est un truc qui est présent dans tous les MOBA euh, En tout cas Smite je sais que c'est énormément présent sur Smite Les autres peut-être pas mais en tout cas c'est très très cool De faire ça sur Heroes c'est un petit détail Et pourtant je pense que ça leur a pris énormément de temps Parce qu'il fallait, euh, fallait enregistrer Chaque voice line pour chaque truc etc. Donc je pense que ça a pris beaucoup de temps Pour tous les persos, pour tous les types de modes Donc ça a dû leur prendre masse de temps De faire un truc comme ça et honnêtement bah, c'est cool C'est de l'enrobage hein, euh, Mais c'est cool, c'est plutôt sympa euh, Du coup, changement très important Qui va faire énormément de débat C'est les champs de bataille En Storm League, donc en euh, classé Il y a L'ajout de Warhead Junction, donc menace nucléaire, qui a été ajouté euh, aux cartes de Ranked, aux cartes de classé. Bon, sur le papier, on dirait Warhead, ils ont fait des bons changements, hein, le, les espèces d'égouts pour aller de la top lane à la bot lane, c'est super. Maintenant, Warhead, c'est pas assez. Euh, la suppression du boss bot, c'est un problème. Il faut rajouter un boss bot. Euh, il faut que les nukes y en ait moins, mais qu'elles soient plus violentes, parce que les nukes à l'heure actuelle, c'est de la merde. Donc, euh, Warhead, ça va mieux, mais ça manque encore de, de petits points. Le problème c'est que du coup ils vont dégager une map pour garder le même nombre de maps. Et on se dit bah c'est pas grave, s'ils veulent mettre menace nucléaire, ça fait, euh, j'en avais déjà parlé dans les, dans les trucs de BlizzCon, c'est ça fait euh, depuis euh, 2019 que Blizzard dit que voilà, Warhead ils veulent faire des ajustements, ils veulent faire des modifications, ils veulent la rendre compétitive. Donc le problème je trouve c'est que à la limite qu'ils la rendent compétitive mais les, les changements qu'ils avaient fait avant étaient cool, mais.. Hum, Là il n'y a pas eu de changement récent, donc pourquoi la foutre comme ça Peut-être que c'est en préparation, je ne sais pas Mais c'est bizarre qu'il la sorte alors qu'il n'y ait pas eu de changement, c'est très étrange Mais surtout le problème, c'est qu'à la limite, virer une map compétitive, bah, vous avez en fait Anamura à dégager potentiellement Parce que la map n'est pas jouée dans les, dans les compétitions et autres, donc vous dégagez Anamura pour mettre Warhead à la place Là on dit OK, pas de problème Après Warhead c'est une map qui est très peu aimée par les joueurs Maintenant s'ils veulent la rendre compétitive et autres, pourquoi pas Maintenant je pense qu'il aurait fallu faire des changements pour la rendre dans ce patch en plus et surtout, bah tu dégages pas Volskaya. Le problème, c'est de dégager la fonderie de Volskaya, qui est l'une des maps les plus compétitives du jeu à l'heure actuelle. Donc, dégager Volskaya pour mettre Warhead, c'est un gros, gros problème. Si ça avait dégagé un mois pour Warhead, je pense que ça aurait moins choqué les gens, ça aurait été moins... Mais là, là c'est problématique. Tu as, enfin, as des compétiteurs, et que ce soit en Heroes Lounge, donc même des bronzes, des silver, etc., qui font de Heroes Lounge, ou les, les, les joueurs top niveau, remplacer... Une map qui était absolument pas dans, les, dans la roue compétitive pour par, un, par une map qui était pas dans la roue non plus Ok, remplacer une map qui est compétitive et qui est en compétition par une map qui est non compétitive C'est pas normal en fait, c'est juste pas normal Donc ça moi je vais, je vais envoyer un retour à Blizzard parce que c'est pas possible en fait Ils peuvent pas, ils peuvent pas rester comme ça, c'est pas normal en fait euh, Anduin rework, alors ce que je vais faire c'est que comme je vais avoir une vidéo spécifique sur Anduin et son rework euh, ce que je dirais c'est que c'est peut-être un des reworks qui me plaît le moins à l'heure actuelle et sur lequel j'ai beaucoup le plus de choses à dire. En vrai le rework est super cool. Il y a plein plein de choses bien mais il y a 2-3 points négatifs qui me gênent énormément. Euh, mais globalement le rework est bon. Le rework est bon de façon c'est simple. Hein. La plupart des reworks sont bons. C'est juste qu'il y a des points de détail qui peuvent être plus que du détail. Euh, c'est le cas pour Anduin qui a en plus des changements non documentés, notamment la suppression euh, d'un talent 16 qui était le meilleur talent 16 d'Andune, à savoir le reset du A, le, le talent bleu là sur le A, euh, ça c'est vraiment vraiment vraiment problématique, Reddit est déjà un petit peu en feu autour de ce qui se passe pour Anduin parce que le change tout, la plupart des gens sont, sont en mode c'est trop bien, le, le rework d'Andune est cool, mais il y a ça, il y a ça, il y, y a ça qui manque, <rire> et euh, par rapport au Anduin actuel. Et je suis d'accord, <rire> je suis d'accord avec ces gens-là. Donc ça fera partie du retour que je vais envoyer à Blizzard. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des, des, des, des choses à dire, peut-être que dans les commentaires de choses qu'il faudrait peut-être changer ou autre. Euh, moi je sélectionnerai de toute façon mais c'est.. Euh, J'ai noté quand même beaucoup de choses. Donc euh, bon voilà, si jamais vous voulez rajouter bien sûr votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas. Euh, Heroes Rework, Johanna. Johanna honnêtement, c'est l'un des. Meilleur rework je pense euh, de ce changement, il y a juste euh, un petit souci, c'est euh, le coup prévin. Donc euh, plus de détails dans la vidéo euh, propre à, sur Johanna. Le coup prévin, il faut arrêter de faire en sorte que ça fonctionne sur les sbires. Euh, sur les sbires, les créatures, etc., il faut que ça fonctionne que en PvP à mon sens. Sinon c'est assez cool, il y a un talent qui me fait peur, c'est celui-là. Euh, ouais, c'est ce... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Mais sinon je pense que le, le truc est assez cool euh, Heroes Rework, Raynor, alors celui-là c'est aussi avec Anduin celui qui me plaît le moins Mais d'un autre côté il y a des choses bien mais le 1 et le 20 sont problématiques Ils sont très très très problématiques à mon sens pour Raynor euh, Donc je pense que c'est celui que j'aime le moins Je pense que c'est le rework que j'aime le moins celui de Raynor mais euh, globalement Stitchy, c'est le meilleur rework <rire> Pour le coup Stitchy, c'est le meilleur rework, honnêtement c'est vachement intéressant ce qu'ils font euh, c'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool avec l'introduction pour la première fois dans Heroes of the Storm d'un truc que j'évoque depuis très longtemps à savoir que à partir d'un niveau vous avez un ex talent qui proc automatiquement Qui n'est pas en talent, c'est juste qu'à partir du 13 vous aurez maintenant la portée du hook augmentée à partir du 13 Avant le 13 ça ne proc pas et à partir du 13 vous entendez une quête validée en mode bah c'est bon le hook est augmenté c'est la première fois qu'ils introduisent ce genre de talent et je trouve que c'est très bien. Ça peut être le, la, le premier d'une longue, longue lignée en termes d'équilibrage, je pense que c'est super important. Parce que s'ils avaient mis ça dès le niveau 1, ce serait trop fort. Donc garder au niveau 13 mais sans être une version talent, je trouve ça cool. Peut-être manque de visibilité pour un nouveau joueur qui comprendrait pas trop ce qui se passe. Mais sinon, c'est vraiment vraiment cool. Euh, donc voilà, Stitchy je trouve ça très très bien. Rework, alors le, le rework de Vala est cool. À l'heure actuelle, le rework de Valam fait penser à Falstad. Je pense que c'est une très bonne chose, ce qu'ils ont fait. Maintenant, je pense que le problème, c'est les chiffres et notamment la portée au vin de Vala qui monte à 50% de portée supplémentaire. Donc c'est-à-dire qu'elle peut taper un fort et une tourelle sans se faire toucher. Ça, c'est non. <rire> Ça, c'est non. Mais sinon, honnêtement, le rework est plutôt bon. Il faudra ajuster parce que je pense qu'elle sera légèrement forte à la sortie la Vala mais honnêtement c'est une très bonne chose très très bonne chose le rework est super bien pensé euh, il a été très bien fait il a été euh... franchement je, je trouve le rework très bon il y a un petit bémol aussi sur le Z où je trouve quand même que avant une bonne Vala multishot tu la sentais par le, nom... par le moment où elle lançait son multishot c'est toujours aussi ce que Mene m'avait évoqué Il m'avait dit, putain, le, le, la fois où j'ai affronté Xinsé L'ancien joueur de Histar e star Shinse, Qui était monstrueux, il me disait Putain, c'est la meilleure valade du monde Le mec savait mettre des multishots au meilleur moment il, il nous détruisait le cul à chaque fois Parce qu'il mettait ses multishots au meilleur moment Donc toucher un max de monde pour avoir la réduction de CD, et en plus de ça, il le mettait avec les 10 stacks de haine pour faire un max de dégâts. Et il disait il était hallucinant, son timing de multishot, euh, la plupart des gens ne s'en rendaient pas compte, mais il était fou en fait. Et le problème, je dirais, c'est juste qu'on perd un peu cet aspect-là, parce que bah Valar, voilà, limite multishot, maintenant tu multishot en opener, euh, t'es pas trop pénalisé, alors qu'une Vala qui multishot à 0 stack de haine, normalement c'est goulag. Hein. Donc euh, voilà, ça, ça je trouve ça un peu dommage, même s'il y a toujours cette intention, mais peut-être un peu moins prévue. Euh, mais, enfin, euh, donc voilà, on va commencer par les, les héros maintenant, ça, parce que les rework, chaque, chaque perso aura sa vidéo. Donc, commençons par les changements. Alors, ce patch est un peu bizarre, parce que d'un côté, t'as les, les rework avec l'event Overwatch et tout, les nouveaux skins et tout, t'es en mode, waouh, c'est trop bien. Et d'un autre côté, t'es en mode, bah ouais, mais en fait, tous les changements qui arrivent à côté, c'est rare, en fait, qu'un patch d'event soit énorme. Souvent, t'as les patchs d'équilibrage, et le patch d'event ou le patch d'event, qui a pas grand-chose. J'ai l'impression que pour donner un petit peu cette impression que... Il n'y a pas eu de contenu depuis, enfin euh, il n'y a pas eu de nouveaux persos et autres Du coup ils veulent faire un truc gigantesque en mode bah, regardez on vous a fait quelque chose de dingue Mais au final ce patch là en fait pour moi il aurait dû sortir il y a 3 semaines Celui sur les héros, je parle pas sur les rework, hein, sur les rework ça c'est énorme etc Mais le patch d'équilibrage pour moi c'est celui qu'on aurait dû avoir il y a 3 semaines en fait Et j'ai l'impression qu'ils l'ont greffé au patch d'event pour pour avoir cet aspect euh, giga patch qu'on a euh, Parce que c'est clairement le plus gros patch qu'on ait jamais eu Donc euh, pour voilà... Essayer de, de calmer un petit peu ceux qui critiquent tout le temps en mode il ah, y a, y a, y a rien gna gna gna gna", Parce qu'il y a énormément de choses hein. Commençons par Mei Alors Mei, on va commencer par le commentaire développeur parce qu'il est assez, assez pertinent Mei est à l'heure actuelle un petit peu trop performante à tous les niveaux de jeu Donc on va lui mettre un petit, un petit calmaté par faveur Mais un petit, douce, petit nerf doucement sans, sans, trop taf, sans trop affecter le perso c'est logique euh, Mei qui devient de plus en plus euh, joué euh, c'est tout à fait logique. Donc c'est un petit nerf de 2 des PV, euh, c'est également un nerf sur les talents 1 les plus joués à savoir l'Ice Storm donc le Z qui voit les dégâts périodiques sur les héros augmenter et euh, enfin qui normalement augmente les ça, ça met des dégâts périodiques pendant que vous prenez je crois 3 ticks de Z euh, en, euh, tous les trois ticks de Z sur les héros et surtout le stun final qui faisait des dégâts euh, qui fait des dégâts plus grands que prévu qui marche en PvE et en PvP, eh bien on réduit les dégâts périodiques aux héros de 45 à 42 donc 7% de nerf sur les dégâts périodiques euh, sans toucher le, le, les dégâts du stun final, les dégâts du, les dégâts du stun finaux plutôt, les dégâts finaux du stun. Euh, le heal transfert donc le heal sur euh, le moindre slow que vous infligez à l'adversaire, le montant de heal euh, descend de 18 à 16.5 donc c'est 8% de nerf sur, la, sur le heal. Personnellement ça reste mon talent préféré, hein. on va pas se mentir ça reste mon talent préféré Je trouve ça un petit peu dommage juste qu'il ne rende pas le Q spell peut-être un peu meilleur au 1 Mais euh, sinon c'est cool, c'est ok Il manque un petit truc peut-être sur, <rire> sur la boule de neige 1 pour euh, devenir compétitive Parce que euh, c'est normal de nerf ceux-là et c'est les meilleurs, c'est ceux qui, ont, qui sont vraiment compétitifs. Donc j'aurais bien aimé un petit up sur l'autre mais bon c'est pas grave Level 4, le call front passive cooldown, donc c'est celui où vous avez plus... Si vous faites EZ, vous avez une réduction de combo, euh, passive cooldown Reduction from 4 ou 3, ce talent était devenu vraiment le talent que toutes les mails jouaient, euh, personnellement je l'aime pas comme talent, je l'ai déjà dit sur la dernière patch note, alors oui, euh, ça fait que maintenant vous l'aviez tout le temps, mais en fait ça force les mails à, à combo en permanence n'importe comment, et si tu fais ça avec mails, bah t'as plus rien, donc euh, c'est si ça marche, ok, si ça passe pas, bah c'est pas terrible, et euh, du coup... C'est vrai qu'ils avaient, avaient tellement augmenté la réduction euh, du cooldown que c'est vrai que c'était devenu vraiment pas mal. Et maintenant, ils réduisent le, le cooldown passif plutôt que de réussir le combo. Juste passivement, ça réduisait le temps de recharge de, de 4 secondes. Donc, ils repassent à 3 secondes. Donc, c'est plutôt c'est plutôt logique, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, personnellement, je préfère toujours la boule de neige au 4 <rire> ou le dé. Euh, level 10, Ice Wall, cooldown increase from 50 to 60 secondes. C'est logique parce que l'Ice Wall, il l'avait passé à 50 secondes. C'était assez énorme la réduction du temps de recharge donc euh, 60 secondes pour le wall c'est normal c'est logique euh, par contre je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de petit changement pour l'avalanche qui est à mon sens après un nerf trop gros euh, donc voilà pour ce qui est de Mei, c'est logique c'est normal c'est tout à fait euh, c'est tout à fait euh, cool diva diva qui voit encore un nerf et logique aussi diva qui est l'un des meilleurs solo -liner du moment euh, c'est tout simplement un first speak first ban sur sanctuaires Infernaux euh, donc on a un personnage qui voit son taux de PV euh, réduit Donc de 2150 à 2100, c'est pas énorme, c'est 2% de PV en moins euh, Pareil pour la Régène Les Fusio Canons, là c'est un gros nerf aussi Bonus de mail sous close ennemi. Donc c'est quand vous étiez à, à bout portant vous, Votre auto-attaque faisait 50% de dégâts supplémentaires Maintenant il n'en fait que 40% Ça c'est tout simplement un nerf de 20% de son DPS actif sur les Fusio Canons hein, C'est quand même énorme euh, les, euh, Rappel, 20%, rappelez-vous toujours à la sortie de Zarya le perso avait le pire win rate, ils ont augmenté quasiment toutes ses stats de 20%. C'est devenu le perso avec le meilleur win rate. <rire> donc 20%, c'est beaucoup. <rire> c'est toujours un moyen de se rappeler que c'est beaucoup 20%. Donc un gros nerf mineur, même si là c'est que sur l'auto close range, donc très proche. Full metal, alors c'est le fusio canon, c'est les euh, les balles chemisées. Donc les, les balles de fusio canon qui hill à 20% de la hauteur de ses dégâts. Donc déjà le fait qu'on réduise les dégâts maximaux. Bah, ça réduit forcément son heal, mais en plus de ça, on réduit aussi euh, le heal de 20 à 16%. Donc, c'est pas. C'est assez, assez fort, hein. C'est un double nerf pour, ce, pour le full metal. Après, faut pas oublier que ça augmente aussi les points de vie du, de Diva si je dis pas de bêtises. Le liquid cooling, la fontaine de soins qui voit euh, la durée bonus augmenter. Alors, là-dessus, on n'était pas tout à fait d'accord avec certaines personnes dans le chat. Euh, tout dépend en fait de l'activation. Pour moi, c'est un up. Pourquoi Parce que. Le truc c'est qu'en fait la, la durée de soin de la fontaine est augmentée Donc sur le papier on se dit bah c'est un up Mais certains et logiquement Et c'est très bien de, de penser ça c'est Bah non c'est un nerf Vu que tu augmentes la durée du heal sur la durée ça veut dire que ton montant De point de vie lui est, est fixe Donc bah c'est un nerf Si tu augmentes, ça on en reparlera avec Johanna Dans la vidéo de rework sur Johanna Si le, le montant de heal reste le même Mais que tu vois ce, la durée sur 5 secondes C'est pas un up, c'est un nerf Puisque bah, ça fait que ton montant de heal maximal, au lieu d'être sur 4 secondes, il est sur 5 secondes. Donc c'est encore plus long d'atteindre le heal maximum. Donc c'est un nerf. Le truc, pour moi, pourquoi ça reste un up, c'est que la fontaine de soins soigne en pourcentage PV. Donc si elle dure plus longtemps, ça veut dire que bah, c'est un tick en pourcentage PV plus long en fait. Donc pour moi c'est un up. Mais là-dessus, je suis tout à fait ouvert au débat. Il me semble que c'est en pourcentage PV. Donc c'est chaque seconde un tick de pourcentage PV fixe. Enfin fixe puisque c'est en fonction de son pourcentage PV quoi Donc pour moi c'est pas un nerf Mais à voir avec le avec euh, Peut-être que je me trompe là-dessus Niveau 4, Rushdown, le cuspel Dommage bonus en non-héroïque ennemi réduit Ça j'en avais parlé, hein, c'est le talent qui permet de waveclear, c'est LE talent joué sur Diva. donc réduire les dégâts supplémentaires sur les non-héroïques de 70 à 50% ça fait que enfin à mon sens, tous les niveaux 4 vont être jouables parce que celui-là était encore au-dessus, il reste encore au-dessus je pense, mais pas grand-chose euh, La matrice défensive qui est up, et c'est bien euh, le heal qui passe de 30 à 35% c'est bien parce qu'il n'y a, a pas que ça en plus euh, sur le, la matrice d'agression donc c'est vraiment vraiment bien euh, il me semble que la matrice d'agression c'est celle qui augmente la charge de, de nuke aussi, ou alors je confonds avec le 7, je sais plus, euh, mais c'est bien, c'est très bien. Niveau 7, euh, le générateur à fusion, donc le W, le fusion canon bonus increase from 75 to 100%, donc c'est le talent sur la matrice défensive qui fait que les fusio canon, euh, les bonus des dégâts de fusio canon passent de 75 à 100%. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien aussi Les talents sur la matrice prennent un petit up Et c'est vraiment cool parce que je pense que c'est le build le plus cool à jouer Enfin, c'est pas le plus cool mais c'est un des builds assez intéressants à jouer La matrice défensive je trouve Donc moi c'est un build que j'aime beaucoup Enfin je pense que c'est pas forcément le plus compétitif Mais qui est vraiment bien et un peu sous-estimé Et on le voit même des fois en compétition Pas avec tous les talents sur la matrice, seulement certains Mais du coup c'est bien parce que c'est vrai que le set Il a besoin d'un petit coup de pouce et c'est vrai que c'est fort Micro-missiles, les slows qui sont réduits, ça c'est très bien. Slow reduce from 35% to 30%, c'est très bien. 35% de, de slow, c'est énorme. Hein. C'est plus qu'une, euh, que si vous descendiez de monture. Enfin là maintenant, c'est vraiment le 35-30, c'est bien. Parce que les micro-missiles, c'est vraiment très fort, donc c'est bien de le nerf. Euh, et pas trop fort non plus. C'est un petit nerf, mais c'est cool. Euh, les target-lock, le 13... Sur le Z vous savez c'est le rayon réducteur sur la matrice défensive et il fallait que le mec reste 1,25 secondes dans la matrice Maintenant on passe à 1 seconde Avant que le rayon réducteur s'active c'est pas direct sur la matrice il faut attendre 1 seconde C'est vraiment vraiment bien Ça y est ça c'est cool c'est exactement ce que j'évoquais depuis, euh, depuis le dernier patch sur Diva C'était passer d'une 25 à 1, ils l'ont fait c'est cool parce que c'est un talent que j'aime beaucoup en plus Donc c'est vraiment très très bien faut pas non plus le passer à 0, ce serait peut-être un peu fort donc une seconde c'est très bien comme, comme choix à mon avis. Euh, level 20. Donc le bunny hop euh, donc si vous bougez pas le bunny hop augmente euh, reste à l'infini, ça fait que maintenant en plus de ça, votre bunny hop dure 4 secondes supplémentaires même si vous restez pas vous restez pas FK donc ce qui est pas mal parce que si tu veux jouer le bunny hop normalement bah ça t'incite pas à rester à FK avec ton bunny hop quoi donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool euh, donc voilà les, les développeurs qui commentent sur le fait que le mecha de diva est encore un petit peu trop fort euh, que l'on enfin par rapport à ce qu'on aimerait euh, donc on fait en sorte que euh, voilà les, les les autres héros puissent euh, puisse euh, la tuer avant qu'elle puisse activer celle destructe etc etc je... Euh, also somme talent voilà donc euh, ils disent que justement il y a certains euh, certains talents qui sont beaucoup moins joués que les autres notamment les talents sur la matrice donc on leur met un petit un petit truc pour qu'ils soient plus attractif tout simplement Auger changement sur Auger qui était nécessaire et c'est un bon changement même si il y a encore des trucs à dire c'est quand même un très bon changement parce que on réduit déjà le radius de Auger alors j'ai fait les calculs c'est 5% de radius en moins pas énorme, mais c'est toujours cool. Donc le radius sur le E. Donc le, le, le, le E de l'ardeur, celui qui est le, le, la, le spell complètement débile. Eh bien, on réduit le radius. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il peut moins vous toucher. Il faut, faut être vraiment prêt pour toucher. Donc c'est cool. Euh, les, do les dégâts qui sont augmentés. Là, vous dites quoi, quoi, quoi Attendez, attendez. Donc, damage increase from 32 to 44. Alors, je rappelle que les valeurs initiales sur Augur à la sortie étaient à 36. Donc les dégâts sur le E étaient à 36. Là, on passe à 44. Donc de 32 à 44, c'est un up de 38%. C'est énorme, on pourrait se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous foutez Blizzard 38% c'est énorme, oui, c'est énorme, il est vrai. Maintenant, les dégâts bonus par point de rage sont réduits de 1% à 0,5%, donc en gros, chaque point de rage augmentait de 1% ou un point de pourcentage les valeurs de dégâts du E. Ce qui faisait quoi Genre, on n'est pas arrêté d'en parler dans le pré-patch, euh, enfin le, le pré-guide hogger qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Hein. Le pré-guide hogger et les patch notes à chaque fois qu'il y avait du hogger. Le problème en fait, c'est que vous étiez dépendant du 4 sur le E parce que sans ça, pas de génération de rage, pas de génération de rage, pas de dégâts sur le E, pas de pas de possibilité de générer de la rage autrement et autres. Et c'était le truc qui faisait que vous aviez des dégâts sur le E. Donc, en plus d'augmenter votre rage, enfin c'était un double double intérêt. Maintenant. On passe à 0,5. Donc en gros, on est moins dépendant de la rage pour les dégâts du E, et la rage va pas, de, va pas augmenter significativement les dégâts du E. Mais après, vous faites quand même 50% de dégâts en plus sur sur la, la lardée sauvage si jamais vous trouvez. Donc c'est quand même pas dégueu, c'est quand même pas dégueulasse, mais c'est bien. Être moins dépendant de la rage et surtout le fait que vous fassiez pas, vous fassiez pas découper. Quand le mec il full rage avec et vous êtes moins dépendant du 4 donc c'est très bien à ce niveau-là. Surtout, un changement de fonctionnalité, les 2 bonus de la rage ne s'appliquent maintenant que sur les cibles héroïques. Augur à l'heure actuelle en compétitif, il y a 2, 3, 4, allez 5 Joueurs de Hogger qui sont vraiment des monstres sur le perso. Sinon, même des joueurs qui sont pas terribles avec Hogger peuvent avoir de la value, notamment en team, mais même en solo queue, euh, en faisant des camps en fait. Juste des camps, des camps, des camps, des camps, des camps des camps en permanence. Et tu peux anéantir la macro d'une équipe adverse juste en faisant des camps uniques, tout seul, pendant que ta team fait deux choses à 4. Donc tu n'as pas besoin d'aide là-dessus et ça va très vite en plus. Tu fais très vite tes camps. Si tu prenais le 4, les camps tu les faisais à une vitesse folle avec... Euh, avec les dégâts sur le E Donc maintenant les bonus supplémentaires Donc en gros vous ferez maximum 44 points de dégâts Partique de dégâts sur les camps Vous ne pourrez plus monter avec la rage Et ça c'est un gros nerf du PVE d'Hogger Et c'est une très bonne chose C'est une très bonne chose Pour avoir s'il continue quand même à faire les camps assez vite Mais c'est un excellent nerf pour Hogger Je sais pas si ça sera suffisant Mais c'est un très très bon nerf pour le coup On the prowl Mais bon en gros l'idée c'est quoi c'est que ils veulent pas non plus nerf trop le PVP Dogger sur le E, euh, ce qui est logique. Mais problème, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut vraiment penser, dès que vous voyez des changements sur le E, notamment sur les dégâts, le radius, etc. Eh bien, faut pas oublier que c'est également des choses qui vont directement impacter le 20 Dogger, vous savez, sur le no-control, euh, sur le sans contrôle, sans limite, je crois, c'est le truc qui euh, d'abruti là où tu... Euh, en point and click, et le machin il fait des tours. Donc ça veut dire que par contre, ça c'est un up, bien sûr, de ce niveau 20. Puisque vous remontez à 44 de dégâts flat. Donc euh, c'est un up du 20. Et ça, ça fait mal. Alors attaquons les talents maintenant. On the Prowl. Alors ça, j'en avais parlé, j'avais dit que c'était un problème à mon sens. Parce que au lieu d'augmenter euh, la génération de rage du talent, vous savez, c'est le talent, l'activable où tu génères de la rage. Mais en même temps en passif sans rien faire et en fonction de ta rage mais même sans rien faire tu gagnais 9 de heal et ensuite ça montait en fonction de ta rage active donc ça faisait que Augur avait une énorme régène et j'avais dit quoi j'avais dit je pense qu'ils ont, enfin, ont très mal fait ce talent pour moi parce que ce talent ils auraient dû up la génération de rage plus que le heal parce que le heal c'est pareil en lane c'était devenu un talent que vous voyez on voyait énormément en lane et c'était même pas pour les bons augurs, c'est juste que ça régène, régène, régène, régène, régène, régène. De temps en temps, ils ont un peu de génération de rage en plus, donc c'est cool. Et pour moi, ce talent, ça doit être de la génération de rage. Le heal, ça doit être un petit bonus secondaire. Si tu fais en sorte que le heal bonus secondaire soit le top du talent et la génération de rage soit secondaire, bah pour moi, il y a un problème quelque part, en fait. Ça, a été fait. ça a été pensé avec le cul, du coup. Donc, ils ont même réduit le heal parce qu'il était un peu trop fort. Donc ça, c'est 11% de régène en moins, quand même. Hein. Donc, c'est... Euh... C'est quand, quand, quand même important. Euh, la force brute, alors ce talent, maintenant que du coup, comme je l'ai dit, ça nerf le 4. Euh, L'agro range, voilà, le, le bonus de radius lui est baissé de 25 à 20%. Donc c'est assez important. Et l'idée c'est que il y a un double nerf sur ce talent. Puisque bah, le radius de base a été nerf. Donc augmenter le radius de, de 20%, c'est un nerf quand même au final. Donc l'aggro range a pris un très très gros nerf puisque bah, au final ils ont rendu moins Enfin ils ont rendu Augur moins dépendant de ce, ce 4 De l'agro range Ça fait que les deux autres talents 4 sont plus intéressants sur Augur Notamment du coup le brute force Brute force c'est quoi C'est celui qui permet euh, si vous touchez des gars avec le Q Ou vous, met, vous, vous arrivez à stun, à étourdir des gars contre les murs Vous gagnez plus d'auto-attaque En plus de ça, ça augmente la range bonus du dé Donc euh, le butin, je sais pas quoi Le shop butin, je sais pas quoi et ça augmentait de bonus de 15% Maintenant on passe en portée à 20% Donc vous pouvez lancer le dé de plus loin Nouvelle fonctionnalité ça augmente également Les dégâts de 50% sur le dé Alors le dé c'est pas des énormes dégâts mais 50% c'est quand même très fort Donc 50% de dégâts sur le dé Et en plus de ça le maximum dégâts bonus sur les auto-attaques Avant il y avait un plafond Vous savez ça stack très très facilement Mais le plafond était à 125 Donc on pouvait pas monter à 125 d'auto-attaque bonus Maintenant on passe à 150 Auger fait pas des grosses auto-attaques Mais c'est vrai qu'avec ce talent talent 4 euh, Limite je pense que c'est peut-être le hub de trop Parce que déjà le fait de rendre moins dépendant du jeu Bah c'était déjà passivement un bon up de ce talent, mais là, le talent, il voit un up sur tous les trucs, tous les aspects, et en plus de ça, enfin, vraiment, le brute force me semble très très forte, hein, ça, ça me paraît vraiment fort, après, tout est viable encore, mais c'est vrai que celui-là me semble un peu effrayant, même maintenant, euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, <rire> même si c'est un peu effrayant sur ce talent, ce qui met des patates hein, en auto-attaque. Euh, niveau 13, le pummel, donc le, le E, qui voit le spell power, la, la durée, de spell power réduite donc vous savez c'est l'espèce de rayon réducteur sur le, e. ça slow et ça réduit la puissance de capacité donc euh, ça réduit avance ils avaient augmenté la durée ils veulent le nerf un petit peu on passe de 3 à 2 secondes c'est une bonne chose, est-ce que c'est est -ce que c'est vraiment le talent qui est devenu un, un petit peu un incontournable sur Augur Parce que bah, le slow, le truc, c'est en, en, en team c'est vraiment très fort, tu, tu mets un rayon réducteur sur toute l'équipe et tout Sachant que c'est un slow qui continue tant que tu es sous eux, donc c'est vraiment pas mal Et le level 20, nos contrôles, euh, la durée, le, la, vitesse à laquelle, euh, la vitesse à laquelle, en gros si vous balancez ça sur un seul mec Vous avez une réduction euh, de durée en fait, tout simplement, donc ça, ça s'écoule plus vite au, au lieu d'avoir choisi 5 secondes, où vous pouvez faire des bombes sur deux mecs, si vous le faites sur un seul gars, en gros, ça va durer beaucoup moins longtemps. Donc, à peu près 2,5 secondes, en gros. Donc, c'est. Euh, le problème, c'est qu'il bah, y a toujours une augmentation de dégâts. Donc, pour moi, ce vin ils doivent le dégager, en fait. Vraiment, je dis rarement ça, hein, de, de, de supprimer un talent. Souvent, il y a des ajustements à faire et autres. Là, pour moi, ce talent, c'est vraiment. Ou alors, à la limite, ils en font un skill shot. À limite, ils en font un skill shot. Mais euh, ça, c'est vraiment con. Hein. Genre, c'est vraiment un talent d'abruti. Hein. Enfin bon. Du coup Hogger est à l'heure actuelle un petit peu... On, on est content parce qu'il approche ce que Blizzard a envie de faire en termes d'équilibrage Mais à l'heure actuelle il est beaucoup trop fort, enfin il est trop fort en PvE euh, Ce qui fait que euh, par rapport aux autres briseurs, Donc on fait en sorte que euh, ses dégâts... On a repensé son système de dégâts et euh, les... son rapport avec la rage euh, Notamment pour augmenter son PvP mais réduire son PvE En gros c'est ça Sonia Sonia, ça fait un moment que le Bill Z est devenu très compétitif et a rendu Sonia, a, re, a remis Sonia complètement au cœur de la méta. Elle est redevenue l'un des top solo liners du moment notamment par le build Z, on réduit donc tous les talents du build Z, on nerf tous les talents du build Z, les dégâts bonus sont réduits de 50 à 40% sur le ZO1, et je rappelle que même Sonia build Z, à l'heure actuelle, vous n'étiez pas obligé de jouer le ZO1, c'est surtout Z4 et Z16, le ZO1 euh, et le Z16 est devenu tellement cool que vous pouvez le jouer quel que soit le build en fait, même en build E, même en build euh, au, assassinat, auto-attaque, lance empoisonnée, vous pouviez jouer le Z16 en fait, donc ils réduisent les, dé le, les dégâts bonus du 1, ils réduisent également, ils rechangent, ils repensent, alors peut-être que ça suffira pas et j'aime bien l'approche des développeurs qui dit euh, Sonia maintenant est un peu trop performante euh, donc euh, on va réduire sa puissance nous essayons également d'apporter quelque chose d'un petit peu différent avec le chatret de grande donc le talent 4 c'est pour ça que j'en parle en séparant euh, les bénéfices existants en fonction de la cible que vous touchez et nous espérons que ce changement sera plus intéressant plutôt que de juste réduire les valeurs et euh, bah c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt une bonne idée parce qu'il faudra quand même nerf les, les talents, enfin nerf les dégâts, je pense, mais c'est quand même cool. En gros, ça augmente les dégâts du splash de 250%, donc c'est quand même énorme. Euh, cibler un héros avec le Seismic Slam va également augmenter les splash d'hommage de 250%, donc ça fait que 500% de dégâts supplémentaires sur le Z. Euh, pendant que vous. Mais si vous ciblez autre chose qu'un héros, ça va tout simplement, au lieu d'augmenter les dégâts, ça va augmenter la portée de 66%. Donc en gros avant ça a augmenté de je sais plus combien les dégâts du Z Et ça a augmenté également la portée Maintenant il y a un choix, dégâts ou portée En fonction du héros Si vous mettez sur les héros ça augmente les dégâts derrière mais pas la portée Si vous faites sur un sbire ça augmente la portée mais pas les dégâts L'idée est plutôt intéressante à voir sur la durée Mais l'idée est bonne Peut-être qu'il faudra ajouter à ce changement là quand même des nerfs vraiment numériques Des changements numériques Mais pour le coup des pour le coup des, les chiffres ça je sais pas trop Mais à l'heure actuelle honnêtement c'est plutôt bien pensé tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre C'est l'un ou l'autre Donc c'est plutôt une bonne idée Et le Giant Slammer Donc le ZO16 Qui voit Alors les dégâts eux ne sont pas, ne sont pas baissés C'est toujours en pourcentage PV Par contre c'est les, les montants de heal qui lui est nerf C'est pas en fonction de, des dégâts infligés C'est pas 100% des dégâts infligés Mais seulement 60% des dégâts infligés Qui seront convertis en heal Sachant qu'il y a quand même des dégâts en pourcentage PV Qui peuvent pas être réduits Donc c'est plutôt un bon nerf à hein, mon sens euh, Les Vikings Alors les Vikings Je vais aller très vite Parce que honnêtement c'est euh, bah, chaque viking va être touché. Euh, previously, donc, les Lost Vikings ont eu un nombre significatif de buffs sur leur stats de base euh, pour, euh, pour justement améliorer le fait que bah, ils avaient été un peu nerfs avec les globes d'XP, etc. Les, Vikings, les joueurs de Lost Vikings se sont très très bien adaptés et aujourd'hui il est nécessaire de réduire cet impact. Euh, donc on va faire et en même temps on va up certains talents un peu moins joués. Donc viking, j'ai encore des, certains de mes viewers peut-être qui ne regardent pas assez les compétitions vikings certains se disent que c'est de la merde vikings c'est super fort hein. vikings c'est très très fort et quand vous prenez trois vikings sur le coin de la gueule je peux vous garantir que vous pleurez hein. surtout avec le 16 quand Olaf Easton hein. vous pleurez énormément donc les vikings font super mal et ils ont toujours fait mal c'est pas avec le dernier patch euh, que ça. ils ont toujours fait mal sauf que ils avaient quand même méchamment up les vikings notamment en termes de talent plus baseline Donc réduire un petit peu les points de vie c'est cool, c'est normal, normal Les dégâts d'auto attaque et les points de vie qui sont légèrement réduits euh, Si je dis pas de bêtises corrigez moi dans, le, dans les commentaires mais il me semble que c'est toujours mieux que les changements qu'il y avait eu avant ça reste plus fort, enfin ça reste, euh, ça reste plus fort même si moins Donc c'est plutôt une bonne chose Maintenant il y a des talents qui vont être améliorés, le sabotage, le passif, euh, les dégâts sur la durée qui sont réduits de 5 à 3 secondes Par contre les, les tics de dégâts sont augmentés à 75 au lieu de 50, c'est ce plutôt une bonne chose, C'est dure moins longtemps le, do le dot mais euh, ça fait des dégâts supplémentaires Le North Force, euh, les shields, le shield augmenté sur le Cuspel euh, qui voit, euh, mais après c'est un talent qui est, lui va être dur, hein, pour euh, le jouer il va être dur celui-là donc, base shield increase from 130 to 140. Donc, le shield est augmenté. Euh, chaque shield par viking est augmenté également de 65 à 84. C'est un très très gros up. Euh, le euh, drakkar qui fait tout simplement. Les dégâts de base du drakkar sont augmentés de 112 à 128. Euh, L'impatience est une vertu. La réduction de, de CD. Euh, la cooldown reduction increase from 0.25 to 0.31. Donc, on augmente un petit peu le la réduction de CD sur la, la course des Vikings euh, le marathon qui voit un changement aussi sur la fonctionnalité donc le mouvement de speed bonus ne, ne decay plus donc ne réduit plus sur la durée donc c'est un, un gros buff sur la, la vitesse de, de déplacement mais pourquoi, pourquoi ils buffent cet talents là c'est juste le stun de qui est trop fort en 16 hein, et il reste trop fort en 16 euh, level 20 donc le, euh, le drakkar amélioré Réduit le cooldown du, du Drakkar de 30 secondes C'est plutôt pas mal Donc euh, bah, des changements logiques sur les Vikings Même si c'est vrai qu'on pouvait se dire que c'était pas le changement le plus important C'est un changement qui est euh, quand même je pense sain pour le jeu parce que vikings ça peut être très vite, très vite, très vite Des bons joueurs de vikings ça peut être très frustrant Donc c'est quand même bien Lucio Et des changements super cool aussi sur Lucio euh, Même s'il y a des petits trucs qu'on aurait aimé plus mais euh, alors le J'ai fait une vidéo récente en plus sur Lucio Et la vidéo reste d'actualité euh, Sur tout simplement le festival Nouveau fonctionnement sur le festival Ce qui est drôle, hein, je rappelle quand même qu'il y a 80% des Lucio qui jouent ce talent Nouvelle fonctionnalité Jouer le crossfade, euh, donc jouer, donc c'est toujours la même quête. Si vous balancez le crossfade sur des alliés, vous allez avoir une récompense. Donc, le, la récompense, chaque minute euh, jouée, augmente le, le maximum de mana de Lucio de 2%. Après 8 minutes total euh, de jouer, ça augmente la range de crossfade de 20%. Donc, en gros, vous allez augmenter un petit peu le, le, le mana maximum de Lucio. Et honnêtement, et du coup, augmenter la portée du crossfade de 20% Comme je l'ai déjà dit, le festival c'est un talent de merde C'est vraiment poubelle, hein. c'est l'un des pires talents du jeu Le fait que donc, la portée augmente de 20%, on s'en bat les couilles On s'en fout, ça sert à rien Maintenant, la récompense qui fait que le mana est augmenté Le, le mana total de Lucio est augmenté C'est vrai que Lucio est assez manavore Donc le... ça semble intéressant, spoiler, l'accélérando, toujours numéro 1 <rire> Toujours numéro 1 tout simplement. <rire> et euh, si vous voulez euh, vraiment euh, réduire de mana et tout, bah, même l'autre auto-attaque. Aimé... Bon, il ne donnera pas autant de mana, de régénération de mana, mais l'accélérando reste meilleur. Mais c'est marrant, hein, il up le, le festival. Sachant que le festival, c'est de la merde. Donc c'est plutôt logique. Alors que 80% des Icius jouent cette merde. Hein. Mais du coup, avant, c'était l'un des pires talents du jeu, maintenant, c'est juste pas bon. <rire> C'est juste pas bon tout simplement. Alors niveau 7, le boombox, il ils continue et c'est bien, euh, la portée du boombox est augmentée de 100%, donc on passe de 5 de portée à 10 de portée. Donc ça permet à Lucio de, de pouvoir checker les buissons encore plus facilement qu'avant, puisque vous pouvez en gros checker un buisson avec le boombox, aller sur un autre buisson pour couvrir deux axes d'entrée par exemple, ça peut être pas mal. C'est vrai que Lucio est souvent utilisé pour prendre des infos Agresser sur les rotations et autres Donc c'est plutôt cool Le boombox lui-même voit ses points de vie augmenter Passer de 350 à 600 Donc ça fait que les héros vont avoir plus de mal à le tomber Et surtout l'effort N'oubliez pas, hein, vidéo sur Lucio, le guide tout ça tout ça Et même la dernière vidéo que j'ai sortie euh, Le boombox ça sert également à dive, notamment sous les tourelles, parce que sous les forts ça sert pas. Mais euh, sous, euh, bah, tu peux quand même t'en servir pour le fort. Pour, pour, mais bon, si, si un héros tape un autre héros sous fort, bon, bah, la, le boombox prend plus gros. Mais quand il n'y a pas de héros ou si pour dive sous les tours, le boombox est très fort. Donc ça fait qu'il peut prendre plus de coups de fort ou plus de coups de tour. Et fonctionnalité supplémentaire les alliés qui sont touchés par le boombox gagnent 5 d'armure. C'est pas grand chose, mais 5 d'armure, c'est toujours un petit, un petit bonus. Donc. Le, le boombox reste moins bon que les mauvaises ondes, mais c'est quand, euh, quand même cool parce que dans les cas où le boombox est intéressant, bah, il est encore plus intéressant, donc c'est bien. Euh, le high five, donc le top là qui voit euh, une grosse réduction euh, du montant de heal, alors je vais vous donner les stats, j'ai oublié de les faire sur celui-là, puisqu'on bat 36% de, de heal en moins. Pour Lucio sur le top là, je pense quand même qu'il manque un petit truc, c'est une augmentation du temps de recharge, passer de 20 à 25 secondes me semble, euh, me semble important, sachant que personnellement j'aurais même dit 30%, 30 secondes en moins, par, enfin 30 secondes par mec, mais euh, donc le montant de heal pour Lucio c'est bien parce que c'est vrai que bah, Lucio ça le rend très très très très cancer à ce niveau là, donc euh, le top là c'est bien de le nerf. C'était sûr qu'il allait être nerf maintenant, est-ce que ce sera suffisant je ne sais pas Niveau 13, l'armure contre les murs qui voit son montant d'armure réduit de 20 à 15 C'est drôle hein, il nerf des trucs que les gens ne jouent pas Puisque les gens jouent festival avec l'autre merde de Move speed au 13 Mais apparemment c'est pas ça qui fait que Lucio est fort Étonnamment <rire> Donc l'armure qui est réduit contre les murs de 20 à 15 Je rappelle qu'il y a aussi un passif de Move speed sur ce talent qui lui n'est pas touché mais l'armure c'est logique. 20 avec tous les changements qu'ils ont fait sur l'armure, 20 d'armure c'est beaucoup, donc 15 d'armure c'est... Uh, it's fine. Uh, up to 11, donc ça il me semble que c'est le talent vert, c'est uh, ni Régivessencia ni la portée d'auto-attaque qui ne sont pas touchées. Uh, fonctionnalité nouvelle pour le Up to 11, ça augmente la durée du, du volume au max de 1 seconde. Lorsque volume max est activé, tous les héros ennemis touchés par uh, Sunwave ou Push-Off, donc uh, par le, le Z, Voit la durée augmenter de 0,3 secondes, donc ça peut vraiment augmenter la durée du mauvais onde Ça peut être pas mal, hein. ça peut être pas mal parce que Rejouer Sencia c'est le burst, l'autre c'est la réduction de CD. Celui-là va concurrencer directement le Rejouer Sencia pour le coup. Euh... Après, Rejouer Sencia c'est pas le meilleur talent à l'heure actuelle, hein. euh, la portée qui réduit aussi le temps de recharge du E est vraiment très forte, mais ça concurrence pas mal le Réju Sencia pour le coup. Même si l'autre c'est vraiment en pourcentage PV Donc à voir, à voir, mais c'est bien ce qu'ils font C'est bien ce qu'ils font sur ce, sur ce talent, peut-être qu'on le verra Apparaître un petit peu euh, Level 20, Mixing Fire, donc le top là amélioré Enfin le top là amélioré, oui c'est ça euh, Qui voit les dégâts réduits également de 225 à 160, donc c'est aussi logique Parce que ça faisait mal, euh, j'ai pas fait les stats Non plus sur lui, donc c'est pas bien, je vais les faire maintenant euh, C'est tout simplement 30% de nerf euh, à peu près Donc 29%, donc 30% De dégâts en moins sur le top là Donc c'est bien parce que c'était quand même pas l'objectif, l'objectif c'est lentil et surtout faire un petit peu de dégâts certes mais là les dégâts étaient quand même assez forts puisque c'est des valeurs niveau 0 hein. euh, et le coût et le, le, le, le coût en mana et la cdr qui sont réduits de 50 à 30% c'est un bon nerf aussi c'est un nerf mérité alors Lucio est devenu une force dominante dans les mains de très bons joueurs nous sommes très contents euh, d'avoir enfin réussi à rendre compétitif le, le top là, donc le high five. Donc nous allons simplement changer la survivabilité personnelle de Lucio. Euh, et nous faisons en sorte d'essayer de faire en sorte que les Lucio jouent un peu plus Boombox. Et on va continuer d'essayer. Euh, ok, donc ça c'est là c'est que des nerfs compétitifs hein, quasiment. Que des nerfs compétitifs. Ensuite, nerfs compétitifs sur UTR que l'on voit énormément jouer en compétition, en main tank, etc. etc. La dévotion, un changement super important. Pour buff le Uther heal, mais nerf le Uther tank. Et c'est pas simple à faire. Et Blizzard l'a très bien fait. La dévotion va à une nouvelle fonctionnalité. Les, les compétences de heal d'Uther donnent 25 d'armure aux alliés, alliés. héroïques. Vous allez me dire, bon bah ouais, bon bah ça marche pour Uther. Non Pour Uther, c'est 15 d'armure. Vous allez me dire, bah qu'est-ce que ça change Bah avant, si tu mettais un Z sur un de tes potes, t'avais pas d'armure. Mais du coup, les Uther tank, les Uther en main. En tout cas, si. Draft en main tank, bah c'est eux qui allaient prendre dans la gueule, donc ils se mettaient leurs 25 d'armure et ils tankaient Aujourd'hui si tu te mets un sort sur toi, tu ne gagnes que 15 d'armure, par contre les alliés eux ont 25 d'armure Ce qui, sous la, ce qui et rend le Uther il, plus important puisque tu vas soigner ton pote, donc lui donner 25 d'armure pendant que toi tu n'as que 15 d'armure Mais toi ça va un petit peu t'aider tout en soignant tes potes pour inciter les Uther à soigner plus leurs alliés qu'eux-mêmes ça change pas, les 8 R Tank Tanks restent viables, mais l'idée est bonne. Franchement, l'idée est très bonne. Niveau 16, le Beacon of Light, donc c'est tout simplement les talents en concurrence avec la bénédiction. Talent qui permet d'avoir plus souvent le, tous vos sorts, en fait. Euh, Beacon of Light, qui vous permet de lancer deux sorts de base. Euh, Beacon of Light, donc le A, le Self-Heal, bonus qui est augmenté de 100 à 125%. Donc soigner un allié vous soigne également de 125% de cette valeur. Les... Le, le heal... Per ah non, c'est sur vous en plus, self healing bonus Oui, non, non, c'est si, c'est sur soigner un pote, ça vous soigne vous Et euh, également, le bonus en fonction de vos PV manquants Donc si vous soignez un pote, vous avez un bonus de points de vie sur vous qui est augmenté en fonction du, du, du montant de heal de 200 à 250% Donc on, gros buff, on buff énormément ce talent Et la délivrance de tir, maximum stack increase from 4 to 7 Donc en gros vous savez, plus vous mettez d'auto-attaque, plus vous augmentez le prochain, les prochains et les prochains soins du Z C'est un talent qui n'est pas mauvais en vrai euh, Et en gros, bah avant c'était jusqu'à 40% maximum, maintenant c'est à 70% maximum c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal, ça fait que le Z, la radiance peut faire potentiellement 70% de dégâts et 70% de soins en plus. Donc c'est quand même cool. Niveau de 20, la protection divine, fonctionnalité ajoutée, si vous donnez l'armure, l'armure que ce soit pour les héros ou pour vous passe à 50, c'est un changement par rapport à ce talent là. Puisque de toute façon au 20 la plupart du, du temps vous prenez la raise améliorée, donc. Euh, enfin la res donc en gros c'est à fait c'est tout à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait ok euh, Nous n'aimons pas enfin nous, nous, nous ne sommes pas contre le fait qu'Uter soit capable de jouer un rôle de frontline euh, mais nous voulons nous voulons, euh, nous voulons faire en sorte que ce soit pas si facile que ça euh, ça devrait être un petit peu plus coûteux pour Uther de se mettre en danger qu'avant. C'est très bon changement. Asmodan Asmodan qui terrorise le ladder, merci OEA et d'autres. Euh, Asmodan qui terrorise le ladder, notamment avec le build E, et j'avais oublié, je ne savais plus, il y a quelques persos qui n'ont pas le scaling normal, donc c'est-à-dire que leur stats augmente de 4 points de pourcentage euh, par niveau, et euh, certains ne l'avaient pas, notamment Tracer sur la bombe et d'autres. Et, et j'avais oublié qu'Asmodan n'avait pas 4% de scaling sur le A. Du coup, bah maintenant, il a 4% de scaling sur le A, pour inciter les joueurs à jouer sur le seul spell skillshot d'Asmodan, à savoir le A, c'est bien, c'est un bon up pour ça, pour Asmodan On nerve tous les talents PVE du perso euh, Qui étaient complètement retard. Non-héroïque non dommage bonus réduit de 20 à 15% Donc si vous prenez la grid, l'avarice, le talent Faisait en sorte que vous augmentiez vos bonus euh, du A sur les sbires On va passer de 20 à 15% de bonus seulement Ils auraient pu le baisser à 10 hein, Puisqu'ils buffent ça, ils auraient pu le passer à 10 La gloutonie, celui qui justement vous incite à balancer des A sur les héros vous gagnez plus de stacks, donc sur les héros vous passez de 3 à 4 par héros touché. c'est plutôt une bonne chose. N'oubliez pas que par contre le, la manière de stacker le plus rapidement sur Asmodan c'est sur les sbires, pas sur les héros. Mais l'idée c'était de toucher à la fois les sbires et les héros en même temps. Euh, Master, of en les sbires, bien sûr. Euh, Master of Destruction, donc le E qui faisait en sorte que vous gagnez des stacks euh, si vous touchiez un héros avec le E. Sachant que vous pouviez le faire aussi sur les sbires, tout en explosant les sbires autour de vous, donc pour gagner des stacks. Là, on passe de 4 à 2 euh, sur les stacks pour des héros. Donc, c'est toujours un moyen de gratter votre stacking de A, mais un peu moins vite, et c'est logique. Niveau 10, l'invasion démoniaque quand même en spell un peu retard, euh, sa portée est, augmentée quasiment de, enfin, est diminuée quasiment de moitié puisqu'on passe de 20 de portée à 13.5, donc c'est pas non plus la moitié mais c'est quand même pas mal, euh, donc ça c'est bien parce que ça faisait que les Asmodan, ils allaient backdoor les T1 et les T2 comme ça, ça demandait aucun skill, et en plus les dégâts des, des, des, recru, enfin, des recrues démoniaques sont réduits de 42 à 39, c'est un petit nerf mais c'est toujours ça de pris. Niveau 16, le Hell Rift, euh, le Demon Warrior, donc les dégâts bonus du euh, démon sont réduits de 100 à 75% puisque le E faisait que vous, vous faisiez apparaître un, une, une bestiole, un lieutenant démoniaque, enfin pas un lieutenant mais un, une créature démoniaque, un démon et en plus de ça vous aviez des dégâts bonus sur le mec que vous étiez en train de E, donc on réduit les dégâts bonus pour les pour les, pour les, pour les PVE, enfin de, de, votre, de vos démons, pardon, c'est pas du PVE mais de vos démons, bah, ça marche en PVE remarque. Uh, Siège Breaker, donc le, le 20 amélioré qui réduit ses dé les dégâts sur, en PvE de 50 à 40%, c'est encore une fois une idée qui prend un double nerf. Après ce talent-là, au 20, vous le jouiez pas hein, de toute façon. Hein. Même les, les très bons joueurs d'Asmodan qui jouaient ça en compétition, euh, enfin pas qu'en compétition, plutôt en solo queue d'ailleurs. Euh, mais on l'a vu un petit peu apparaître en compétition, ils jouaient pas ça. Hein. Ils, jouaient quand même, euh, ils jouaient quand même le E au 20 euh, ou autre chose. Euh, donc le Siège Breaker, pas besoin. Ça, c'est plus à baille ba je pense. Euh, le Pride, le Pride donc les dégâts bonus sur le A, vous savez, c'est l'espèce de jacuzzi qui reste au sol une fois que vous avez lancé un A, euh, qui prennent 25% de dégâts bonus, donc c'est plutôt cool. On passe de 100 à 125%. Voilà, donc les, le commentaire des devs, Asmodan PVE, les talents PVE, on, sont un peu trop forts par rapport à ce qu'on aurait voulu, et surtout par rapport au fait que c'est trop facile à jouer. Donc, on dégage un petit peu ça, on erre tout ça, euh, et on voudrait faire en sorte que euh, le, le A... Soit le playstyle principal euh, et sachant qu'en plus il est le queue build a vu des nerfs par rapport enfin a, a, a, a, est un petit peu en dessous par rapport aux autres. Falstad, alors là c'était super changement, j'applaudis Blizzard sur Falstad Le rework était très bon de toute façon Ce qu'il fallait c'était des ajustements, les ajustements sont arrivés Lightning Road, j'avais même envoyé un mail à Blizzard là-dessus Et ils ont pris un de mes, un de mes, une de mes demandes en... De enfin, toute façon ils ont pris au final toutes les demandes en considération Puisque, euh, j'étais pas le seul à le dire, hein, qu'on soit clair Mais euh, du coup le Z qui voit la vérification de sa cible en range plus fréquente De chaque seconde à 0.25 Qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est-à-dire que quand vous sortiez de la zone de Falstad, vous continuez à prendre le Z de Falstad Parce que chaque vérification de portée en fait se faisait toutes les secondes Il y avait énormément de bugs aussi sur le Z de Falstad, c'est corrigé euh, Vous aviez beaucoup de bugs dû à ce, probablement à cette chose là Et en fait, en faisant ça, ça fait que vous êtes c'est plus simple d'échapper au Z de Falstad Puisque dès que vous sortez de la zone, hop, le Z se casse Mais en plus de ça, ce qui est super intéressant c'est que c'est un moyen pour corriger les bugs sur le Z de Falstad Donc ça c'est cool Sachant qu'en plus le Z maintenant a un, une, un indicateur de portée personnalisé Donc ça c'est plus, euh, plus graphique mais c'est cool Et là on va attaquer les choses vraiment importantes Le talent 1 sur Falstad euh, Donc le A Donc si vous augmentez vous, en, en touchant des héros avec votre A Vous augmentez ses dégâts bonus de 0,2% par touche Sachant que je rappelle que ça marche pour l'aller, pour le retour et l'explosion maintenant, donc c'est vraiment fort Et on monte, le nombre de, scale, de touches, en gros, chaque touche ne donne pas 0,2% de dégâts supplémentaires, mais 0,4% de, de dégâts supplémentaires, donc c'est vraiment pas mal euh, Je rappelle que ça marche pour l'aller, pour le retour et l'explosion, donc si vous touchez bien, c'est des sacrés dégâts Ce talent est vraiment sous-estimé et l'augmenter du, du double de sa valeur, c'est vraiment très fort et puis honnêtement c'est le build le plus dur à jouer Donc forcément c'est celui qui mérite un, un petit coup de pouce De la part de Blizzard Donc c'est très bien Dishonorable Discharge, Donc le ZO1 qui était complètement débile Et pourtant il l'avait bien fait L'idée était, était bonne Maintenant les problèmes ont été enlevés Dishonorable discharge, Donc le ZO1 Qui voit la CDR donnée par ce niveau 1 réduite De 3 à 2 secondes Je rappelle quand même que juste ce changement C'est déjà un nerf enfin, Sur le build Z de Falstad Parce que bah, vous pouvez sortir plus facilement de son Z Alors lui il va e-in comme un abruti bien sûr Mais... Ça fait que vous pouvez sortir plus facilement de sa zone, donc c'est déjà un nerf François. La réduction de CD sur le Z réduite à 2 secondes, bon ok, c'est un nerf supplémentaire. Lightning Road Damage, bonus par stack, decrease from, 0, from 1% to 0.75%. Donc à chaque fois que vous stackez votre Z, eh bien vous voyez une augmentation de dégâts de 1%, et eh bien maintenant c'est 0.75%, donc même les dégâts sont réduits. Le maximum de dégâts bonus reste à 75%, donc... Ah, ça fait que le maximum de dégâts bonus a été... Ré... Enfin, euh... a été euh... enfin, lui, il n'est pas touché, mais c'est à dire que c'est plus, encore plus long de stacker, en fait, tout simplement. C'est encore plus long de stacker jusqu'au max. Et ensuite, on change. Le take down, donc les resets. Avant, si vous tuez un héros avec le Z, le mec vous, vous donnez une, euh... la CDA instant sur le Z. Donc vous pouviez ma Z des gens, ce qui était complètement débile. Maintenant, c'est la récompense de quête qui vous permet d'avoir ça. Et c'est une très bonne chose. Et c'est ce que j'avais dit à Blizzard. J'avais dit, pour moi, ça, soit vous le supprimez, soit vous le mettez en récompense de quête, puisqu'elle est très longue à, à valider. Donc, si vous augmentez la durée, parce que le reset de base, c'est complètement débile. C'est beaucoup trop, beaucoup trop retard. C'est du point and click. C'est l'un des spells les plus débiles à jouer. Vous ne pouvez pas faire en sorte que ce soit aussi fort. Enfin, euh, c'est juste super frustrant et c'est pas intéressant. Et c'est le truc le moins, euh, le moins skillé de Falstad qui était limite le plus, le plus euh, euh, je dirais. Euh, Mélioratif quoi, donc c'était vraiment pas terrible Donc faire ça, c'est juste trop bien Et ça fait que le Bill Z, bah c'est de la merde <rire> Et c'est très bien <rire> C'est très bien, ça peut toujours être joué bien sûr euh, Mais c'est dur à stacker Donc le bonus, enfin là il a tout pris hein. Il a pris dans la gueule hein, le Bill Z hein. Genre déjà c'est plus simple de sortir De sa zone, donc moins frustrant Les dégâts sont réduits le, le, la CDR est réduite, le bonus de CDR réduite et le reset ne marche que quand vous allez stacker. Sachant que il y a quasiment même les Falstad qui faisaient Z à fond et tout, c'était très rare de stacker un Falstad. Sachant que c'est encore plus dur de stacker, c'est vraiment vraiment vraiment un très bon changement pour Falstad et pour la san, la santé du jeu. Niveau 13, Thunderstrike. Les dégâts bonus par stack augmentent de 20 à 25% sur le Z. Le truc c'est que les dégâts supplémentaires de Thunder Strike ne sont plus affectés par les autres talents du Z Donc ça fait que les dégâts, avant avait... c'était cumulable en fait, les dégâts du 1 et du 13 étaient cumulables Maintenant ce n'est plus le cas, ça évitera aussi les bugs Ça fait que ça aussi une correction de bug en fait sans, sans en parler puisqu'il y avait un bug là dessus Ça augmentait les dégâts encore plus que ce que... que ça aurait dû Donc en gros, ça augmente juste les dégâts de son propre Z en fait Pas de, enfin, Le talent ne marche qu'en en autonomie, il n'y a pas de synergie avec le 1 et eh ben c'est très bien, c'est très bien que Falstas Z prenne euh, un, un nerf comme ça, et c'est très bien parce que c'est un build de retard. Donc si vous voulez le jouer, bah faites-vous plaisir, mais c'est moins fort et c'est normal qu'il soit moins fort que les autres talents qui sont plus durs à jouer. Euh, donc c'est bien. Donc ça c'est très très bien Junkrat, ça c'est bien, Chacal qui prend un up un peu venu de nulle part euh, Les dégâts du Q qui sont augmentés de 118 à 124 Je pensais avoir fait les stats mais je les ai pas Donc je vais les faire maintenant euh, Je crois que c'est pas énorme énorme mais c'est quand même sympa 5% de dégâts bonus donc c'est cool Sachant que ne l'oublions pas, le 4 c'est des pourcentages de dégâts supplémentaires Sur le A de base Donc ça buffe toutes les euh, SP de, de Chacal Vous jouez en build E, ça augmente vos dégâts Vous jouez en build Z, ça augmente vos dégâts Vous jouez en build Q-Spell ça augmente vos dégâts et c'est le Q du coup le plus, le plus valorisé Puisque c'est des pourcentages de dégâts supplémentaires Donc c'est bien Niveau 1, le extra one timers Donc le Q, dégâts bonus euh, augmenté de 80 à 120% euh, Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est la... C'est l'explosion, la dernière explosion Du A en fait qui euh, fait 80% de dégâts supplémentaires donc maintenant c'est 120% De ces dégâts supplémentaires, euh, c'est bien Parce que c'est un talent qui mérite un petit peu d'amour quand même C'est le moins joué à l'heure actuelle et le moins Compétitif donc c'est quand même bien, moi j'aime beaucoup ce talent Mais c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous donc c'est bien le Bigaz, donc c'est le piège qui ne silence pas, mais l'autre piège qui est pareil, lui c'est le talent qu'on voit le moins. Et bien maintenant il y a une fonctionnalité supplémentaire en plus de mettre une vulnérabilité sur un héros et d'avoir un, un, un radius plus gros. Ça ne touche uniquement que les héros, sachant que le piège voulait pas que ça touche des sbires, ça veut pas de dégâts, etc. Donc vous voulez que ça touche que les héros. Donc même si vous le mettez au milieu d'une vague de sbires, ça ne touchera que les héros. Donc ça en soi c'est plutôt pas mal, c'est pas un gros changement, mais c'est plutôt sympa. Niveau 10, le Rocket Ride, donc il euh, y a la pneumastique d'un côté et il y a euh, la virée explosive, je crois en français, euh, qui voit. Ses dégâts augmentés, passés de 890 à 935. C'est pas mal! <rire> pas, ça commence à faire mal, hein, parce qu'en plus, au public, il y a le passif derrière. Donc ça commence à faire pas mal! Euh, et là, il dit: voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas euh, amélioré le Shankal, donc voilà, on lui balance un petit peu la sauce. Tassadar, Tassadar qui voit un up, euh, la durée euh, de canalisation du A qui a été réduite de 0,75 secondes à 0,6875 secondes, ça fera plaisir à Lucard, ça, euh, le, en gros vous allez être moins FK pendant la charge du A, ce qui est une très bonne chose pour Tassadar, parce que le problème de Tass à l'heure actuelle c'est que c'est un peu un camion, c'est une sorte de mini-deswing, il fait des gros dégâts, mais il bouge pas en fait, donc c'est très bien. Le niveau 4, l'induction sur le A, Tassadar, de base, gagne 10% de Speed. Donc ça c'est cool. Et si vous avez lancé votre A et vous avez touché un héros, vous gagnez ce bonus. Ce bonus monte à 30% pendant 3 secondes. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, sachant que c'est le talent 4 le moins joué à l'heure actuelle. Niveau 7... Le beam, le beam alignment, donc le coût en mana qui a été euh, qui est réduit sur le A est augmenté de, 15, de 10 à 15, pour, à 15 points. pardon Donc en gros, le A vous coûtera 15 points de mana en moins. Euh, si vous touchez des héros, je crois que c'est comme ça que ça marche. Et la fonctionnalité euh, additionnelle, c'est que si votre... L'attaque est chargé totalement, le choc le ray, donc c'est le A, voit sa durée de slow augmenter à 4 secondes, je crois que c'est 3 secondes de base, ou 2,5, donc ça monte à 4, donc c'est plutôt pas mal, euh, sachant que faut pas oublier que ça réduit aussi le temps de recharge du A, donc c'est... Euh, le 7 prend un, un gros à plat dessus Niveau 13, le shadow walk, l'armure, donc vous savez c'est l'activable qui vous permet de devenir invisible, et bien... Voit son montant d'armure augmenter de 25 à 35 C'est un, bon, un bon buff sur ce talent Parce qu'à une époque c'était bien plus fort que ça C'était genre 75 d'armure et tout Donc ça, enfin, c'est bien C'est un truc qui mérite parce que c'est quand même un talent qui est cool Même s'il est plus situationnel, l'oracle c'est un peu débile à jouer et ça reste euh, très fort Donc je pense même que c'est pas encore suffisant Mais c'est cool, c est, c est, ça va dans le bon sens Et là le commentaire du développeur me fait peur build is underperforming at higher level of plays Donc le Q-Build de Tassadar est sous-performant au plus haut niveau de jeu. Donc, on va l'améliorer un petit peu pour justement faire en sorte que le Q-Build soit mieux joué. Et là, moi, ça me fait très très mal au cœur parce que le Q-Build de Tassadar, c'est le meilleur build de Tass. Hein. Ça, c'est assez monobilde. Hein. C'est le Q. Et là, qui, qui disent que justement, Tassadar à très haut niveau, le build Q sous-performe par rapport aux autres builds, moi, ça me choque. Hein. Ça veut dire que juste les Tassadars savent pas jouer leur perso, en fait. C'est triste. C'est triste. Mais c'est bien parce que les bons Tassadars, bah... Il voit un up là-dessus et le perso n'a pas n'est pas forcément genre top méta ou quoi que ce soit. Donc c'est bien qu'il le up. Par contre, ce, que, ce qui me choque, c'est ça. Ça veut dire que. Parce qu'en plus, moi je trouve vraiment que le build euh, Tempête Pionique est cool, mais c'est utilitaire plus que vraiment euh, balance la sauce. Donc je trouve, ça, euh, je trouve ça un peu triste que le build euh, Tempête Psyonique, Parce que moi j'aimerais vraiment le euh, Tempête Pionique, j'adorais sur Tassadar. Je trouve ça un peu dommage de pas lui donner un peu d'amour. Mais ça veut dire, euh, je pense que c'est surtout le Tassadar auto-attaque. En gros, les Tassadars sont meilleurs en auto-attaque parce que bah. Comme ça, même si ça, ratent tous leurs skillshots, bah, ils sont bons. Enfin c'est, ça me fait, ça me fait mal au cœur. Hein. Ça me fait vraiment mal au cœur parce que bah le q build c'est, le meilleur, c'est le meilleur build de tasse en fait. <rire> si vous jouez tasse, c'est pour jouer q build en fait. Euh, et les bug fixes, il y a eu pas mal de bug fixes. Un sur Exar, ça fait longtemps qu'il est là. Un sur Uther ça fait longtemps qu'il est là. Euh, un sur... Non, il est pas très long, il est pas longtemps. Enfin, c'est, il est pas là depuis très longtemps pour Uther pardon. Euh, et etc aussi un... un correction, un correctif de bug. Sachant que je le rappelle, il y a encore probablement beaucoup de choses qui ne sont pas documentées. Donc euh, on gardera ça à l'œil. Mais c'est plutôt, euh, plutôt cool. Donc euh, bah maintenant je vais tourner les autres vidéos sur euh, les autres changements. Mais rien que ça, vous voyez, rien que les persos et, et les trucs autour, ça me prend quasiment une heure de, de temps. Donc c'est très très grosse patch note donc il y a 6 euh, vidéos qui arrivent une sur la patch note 5 par euh, rework enfin une par rework donc 5 vidéos en plus sachant qu'il y aura s'il y aura probablement des changements en plus et des trucs non documentés donc je ferai probablement une autre vidéo la semaine prochaine euh, sur ces changements voilà j'espère que ce patch vous plaît vous hype euh, comme quoi les, les devs euh, donnent beaucoup d'amour à ce jeu et aiment ce jeu ça se voit avec ce patch même si on a mis du, on a attendu ce patch pendant un bon moment et eh bien euh, je pense qu'on n'est pas déçu parce que putain qu'est-ce qu'il est gros euh, du coup plein de bisous on à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux voilà mettez des petits bisous merci pour, pour les follow les likes n'oubliez pas d'activer la petite cloche vous pouvez également liker la vidéo et la commenter je, je lis les commentaires ensuite que le en venir voilà bisous